Salut tout le monde, c'est Geoffrey et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons apprendre à convertir une image en mesh. Suite à cette excellente vidéo de Moonboot, j'ai décidé de créer une petite partie supplémentaire qui vous montrera comment convertir une image en mesh dans un cas un peu particulier et en utilisant un autre logiciel, autre que Inkscape. Mais nous allons toujours utiliser Blender, ne vous inquiétez pas. Alors pour cette image, moi j'ai décidé j'ai choisi une image de speeder. Man, du moins sans logo parce que je suis un servant fan de spider man alors désolé si la qualité en zoom n'est pas très très bonne mais ne vous inquiétez pas le SVG va permettre d'améliorer cela en quelque sorte parce qu'avec le SVG on peut zoomer à l'infini alors comme je l'ai dit nous allons utiliser un autre logiciel autre que Inkscape euh, mais malheureusement c'est un logiciel qui est gratuit mais je sais quand même que parmi vous il y en a au moins qui utilisent ce logiciel parce qu'il est assez célèbre dans l'industrie du design qui est en fait illustrator, Adobe Illustrator. Alors sur Adobe Illustrator nous allons ouvrir notre image. Et là sur le bureau nous allons sélectionner notre logo de Spiderman. On va un peu scaler comme c'est petit. Et comme ça et ben là euh, si il serait tôt pour euh, vectoriser une image nous allons tout simplement cliquer sur tracer une image et ensuite on va cliquer sur expand bon là notre image est bien vectorisée mais ce qu'en fait elle est en un bloc nous on voudrait en fait séparer l'araignée du fond blanc parce que là si on déplace vous voyez bien que là il y a des bordures et nous, on voudrait vraiment, justement, juste escrer euh, l'araignée ici. Et du coup, on va faire un clic droit et on va cliquer sur un nouveau. Du coup, là, nous avons notre araignée qui est maintenant à part et notre image qui est à part. Là, vous voyez bien maintenant la différence. Et là, nous allons supprimer le fond blanc et nous allons rester uniquement avec l'araignée. Vous voyez donc maintenant que si on zoom, là, je, je fais contre plus. Si on zoom, si on zoom, la qualité en fait de nos logos n'est pas modifiée. Voilà, c'était un peu la petite différence que je voulais vous montrer euh, avec les images vectorielles. Et du coup, là, euh, étant donné que nous avons déjà notre image, nous allons euh, l'exporter au format SVG. Du coup là, on va se mettre sur le bureau. Déjà là, SVG. Si ce n'est pas l'option par défaut, vous venez juste là et vous cliquez là sur SVG. Et ensuite, on exporte. Et là, on clique juste sur OK. On laisse les configs par défaut. Alors, sur le bureau, nous avons ici notre image SVG qui a bien été générée. Et maintenant, nous allons passer à Blender. Sur Blender, pour ne pas être dérangé par les éléments de base de la scène, nous allons les supprimer ou les cacher si vous voulez en appuyant sur la touche H pour cacher et X pour supprimer. Ensuite, nous allons nous placer sur la vue de dessus et nous allons importer notre Scale Vector Graphic. Du coup, on vient sur Import et sur Import, on va cliquer sur Scale Vector Graphics. On part sur le bureau et on va importer notre Speeder. De base, lorsqu'on importe le speeder, il est assez petit. Du coup, on va sélectionner avec un bord select comme ça et on va scaler. On va ramener le centre de masse de notre objet au niveau euh, de son centre de masse normal, en fait, de sa position normale, si on veut. Je dis ça ainsi. Du coup, là, on va partir sur objet, set origin et ensuite origin géométrie dans l'art maintenant on peut déplacer facilement nos logos ouais. une, manipul une manipulation assez euh, assez intuitive lorsque on importe euh, un objet svg dans blender c'est aussi deux fois euh, de supprimer le matériel de base donc du coup là on supprime ça Alors, celui-ci et comme ça là on reste avec notre couleur préférée du moins la couleur préférée des objets dans Blender la couleur gris dans là maintenant si on part en edit mode vous allez remarquer que euh, la topologie de nos objets n'est pas très complexe parce qu'en fait c'est des keufs. et du coup là les matériaux dans Blender ne sommes pas vraiment super super nice avec les curves du coup c'est souvent conseillé de travailler avec les mèches et du coup là nous allons convertir euh, notre euh, logo en mèche du coup notre logo en mèche et pour faire cela on va aller dans Objet. ensuite euh, on va aller sur ConveyToo et ensuite ici mèche et maintenant là si on retourne en... en edit mode vous allez remarquer que maintenant nous avons des vertices Ce qui prouve que la conversion a été bien effectuée Mais sauf qu'en fait euh, là si on voudrait en faire un dépliage des UV de notre objet comme ça Vous fais... voyez que là ça ne fonctionne pas Et là euh, la petite manipulation à faire c'est tout simplement faire une sélection de tous les vertices de notre objet Ensuite faire X et là, nous allons supprimer en fait, euh, supprimer entre guillemets les différentes faces euh, de nos objets. Du coup, là, on va cliquer sur dissolve euh, face. Et du coup, là, vous allez voir que la topologie est assez similaire à celle obtenue euh, dans la vidéo de Monboot. à euh... ah, celle-ci quand même.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 Tchau!